Et Salut tout le monde, de Cherel, on se retrouve donc sur l'épisode numéro 3 du jeu PIN. Donc la dernière fois, on avait euh, visité un petit peu, on avait exploré, etc. Et on avait la quête trouve le premier ornement sous un tronc dans les parties les plus étroites des bois inondés. Mais attendez, j'entendais pas. Non, ça va, c est, c est... Ah, mais non, on n'est pas copains pourtant avec lui, hein. si Attendez. Faire choper. Il va me bouffer. On va voir. Je crois qu'on n'est pas copains avec lui aussi. Bah, ça a l'air. Ouais, enfin, on n'est pas copains, mais on, est, on le connaît, quoi. Donc, euh... non, pas vraiment. C'est bien ce que je me disais. Ah si, ils s'attaquent entre eux, là. Non, on n'est pas copains. Non, ils sont en train de se battre avec euh... avec le renard. Aïe Ils sont en train de se battre en fait. Bon, moi je suis un peu embêté, je suis pote avec les deux. Je vais rester à côté parce qu'il va y avoir des tout à louper. Il se heal en fait, il s'auto-heal. Et si j'en attaque un, évidemment je vais lui mettre à dos. Moi faut que je regarde. Il sauto heal en fait. Hein. Ah ouais non mais là toi pas à deux, pas, c'est pas normal. C'est deux sur euh... Moi je vais en prendre plein la poire mais bon c'est pas grave. Hein. Non, mais euh, c'est pas normal 2 sur 1. Je c'est bien ça. Va Au niveau du combat, ça m'intéresse de voir. Euh, entre le renard et le crapaud, euh, le crapaud a l'air d'avoir plus de vie. Aïe, ah, je crois que le renard va y rester. Hein. S'il se lie pas. Qu'est-ce que je fais J'ai peur de prendre. Je peux pas l'attaquer en fait, moi. Non, je peux pas. Je peux pas l'aider. Ah oh, merde, c'est le renard qui est mort. Ok. Bon. C'était pas prévu, ça Tissu souple, gris de sable. Oui, donc pour revenir à. C'est pas prévu que, que je vois un combat comme ça entre eux. Est-ce que je peux le ramasser ça Ouais. Ouais, j'ai des pochettes pleines. Alors. Énergiser, etc. Tout va bien pour moi. Euh, par contre, hein, au niveau de la map, on avait dit euh, la dernière fois, puisque on a ici, vous voyez, les noms qui apparaissent des lieux. Euh, on cherche euh, les bois euh, inondés et on n'a pas ouvert. Donc, je pense que le mieux, ce serait, on, comme on avait dit, qu'on ouvre un petit peu la map. Vous voyez, vers le haut, là, tout ça. De toute façon, on a une quête au niveau des voûtes. Alors, on peut choisir celle-ci en bas. Je ne sais pas trop où ça nous mènerait. Ici ou ici. Je pense que le meilleur moyen, ce serait d'ouvrir au moins le haut de la map, là, et voir un petit peu en exploration qu'est-ce que ça nous propose parce que la, la carte est vachement grande n'empêche. Euh, et au niveau de l'inventaire, non, c'est pas ça. Tu veux bien me mettre, je ne sais pas, l'inventaire. Euh... C'est pour me battre. Et allez, à laisser touche. Mais arrête de manger, tu vas plus rien avoir quand je vais avoir besoin. Oh là là. Alors, voilà, c'est ça que je voulais. Alors là, on a. Qu'est-ce qu'on pourrait On est fou, là quand même. Est-ce qu'on pourrait pas euh, se faire un équipement euh, Chaussures épaisses faites pour les pieds délicats, on l'a sur nous. Pantalon de forêt du coin. Okay. Là, on a les deux pareils. Il faudrait qu'on vende aussi, ça ferait de la place et ça nous ferait des sous. Alors, euh, pochette, qu'est-ce qu'on pourrait se faire euh... Donc là, ça, ça va nous servir, ça nous servir, ça va nous servir. Un mélange qui rend, qui rend tes attaques rapprochées plus puissantes. Et on avait eu, et je l'avais fait, euh, la potion pour, euh, pour la quête... Euh, des, des Tiens, on n'a pas les gants. Hein. Un grand cône. Grand cône, tissu souple. Et du verre poli. Est-ce que je peux en faire du verre poli Il me manque de l'argile. Il me manque les gants, en fait. Les gants, je les ai pas fait Ça, c'est quoi Épée de la forêt du coin. Euh, non, non, non. j'ai pas assez. Des graphites, j'en ai pas assez. Du tissu, j'en ai assez. Voilà, C'est dommage. On peut pas se faire. Euh... J'ai les chaussures, j'ai le la tunique. Alors regardons un peu. Euh, hop. Donc on n'a pas les gants. Les gants, ça serait bien de les avoir. Pour ça, faut du verre poli et des grandes cônes. Est-ce qu'on n'a pas par là des grandes cônes bah, attends. Euh, ici, un grand cône. Euh... Je pense pas qu'on devrait se faire attaquer. Les renards ne nous attaquent pas. Euh... Du bois. Euh, moi, je voudrais des grands cônes. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Au moins qu'on puisse se faire les gants. Qui nous fera de l'armure supplémentaire. Contre les vilains pas beaux qui sont pas nos potes. Ah, alors on a un grand conne. Et il nous manque du verre poli. Si je regarde. Ah euh, non, ça, ah ok. Arrête de t'énerver comme ça. Ça c'est l'arc. Alors. Si je reviens là. Au niveau de l'équipement. Hmm. C'était les qu'on n'avait pas. Pochette. Idée. C'était les gants. Donc, euh, il nous faut du verre poli. Et le verre poli, je sais pas où on le trouve. Je sais plus où on le trouve. Hein. Euh, Est-ce que dans le glossaire, on aurait quelque chose avec de l'argile sèche et du gris euh, de sable. On peut en fabriquer, mais on n'a pas d'argile sèche. Tout va bien. Euh, hop, hop, hop, les ressources. Alors, soit argile sèche, euh, soit verre pour Là, je trouve pas. Ressources. Euh, gris de sable, en a. Souple, verre poli. Le matériel nanana est fabriqué solide et utile pour les objets transparents particuliers. Le les Fexel semblent l'utiliser beaucoup pour leurs bâtiments et leurs bombes. Ouais, ça me dit pas où euh, je peux le trouver. Tout, euh, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Euh, J'avais dit du sable et du, je ne sais plus. Glossaire. Non objectif idée le verre poli c'est de l'argile sèche alors l'argile sèche l'argile sèche c'est qu'on avait trouvé foie de cure nanana, nanana, nanana, nanana. on n'a pas on l'a pas dans le glossaire toi bien bon, de crétin on sait dans un lieu, de toute façon, on est déjà allé. Hein. Pour l'instant, on a découvert donc, les l'éditeur euh, les cariblines, les fexelles, les alpagans, les puffles, les wadlitoutes, que j'avais trouvé super choupignons. C'est quoi C'est un type de créature acariâtre. Ah bon Pourtant, ils sont tous mignons. Généralement, trouvés près des eaux de ces terres, ils vivent en groupe et n'aiment pas être interrompus dans leurs emplois du temps chargé de repas et de repas. Ok. Et les bléqueurs, oui bon, euh, d'accord, il nous en manquait quand même deux, si on fait le point. Donc au niveau de la carte, euh, il ne me semble pas qu'on ait découvert euh, les bois inondés, d'où le fait d'ouvrir la carte aujourd'hui, je pense. Bien sûr, sur le chemin, il y aura des péripéties, euh, là c'est euh, ce qu'on a trouvé au niveau nourriture, ressources... Euh, Vert polyose essence de caribine, rayon de glace, pierre de crash crashtal ok, et ici explorer maintenant que j'ai la carte même je peux explorer le monde d'accord espèce affinité, on l'a je crois qu'on est un, un petit peu en affinité avec deux je crois euh, les, villages, les villages avec les totems, on avait vu ça, les boucliers, des boucliers peuvent me protéger des attaques en 30 tant que sa résistance persiste, je peux tenir un bouclier en utilisant ouais, droit de la souris et des vitesses de régénération, ok, bon ben on va ouvrir la map, hein. je vois que ça là, je vois que ça euh... alors on est où là, au... par rapport à la map donc, faudrait euh, remonter le cours d'eau. Salut. Euh, ouais, faudrait remonter le cours d'eau par là. Alors, au niveau de. On va se fixer. On a un objectif c'était le village de Voutla. là. Donc, c'est pas plus mal. Échappe, échappe. Échappe, échappe. Euh, on va essayer d'ouvrir de, de, le cours d'eau par là. Ça ouvrira la map tout en essayant de trouver des ressources et de ne pas mourir. Ça c'est un autre problème. Euh, donc ici, c'est le renard, ça va, bah, ils sont avec nous. Niveau de la map, oh, je suis en train de. Ouais, il faut que je remonte complètement à gauche. Il hein. faut que j'aille où il y a le point vert là-bas. C'est une blague. Hein. Alors qu'est-ce qui manque Il manque, euh manque d'aliments et de matériaux. Euh... Je pourrais peut-être un petit peu vider ma, ma sacoche. Je sais pas. Euh... Euh... Euh... Du matériel, je peux leur donner du le bois peut-être. Hein. Le chef, il veut toujours pas me causer. Ok. Et où le vendeur là Où est le vendeur euh... Il ne me salue plus, hein Ah si ça y est. Ah, j'aime bien votre salut, euh... Colonel. Il y en a qui me saluent, d'autres qui me saluent pas, c'est bizarre. Bon, le roi, il est là, je m'en fous. Toi, tu me salues pas Non, il y en a certains, non Ils Ils -ce Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'il. est Je suis en mode méditation. Il enfin, ne m'a pas salué, c'est bizarre. Bon, je cherche le vendeur. Je ne sais pas où il est passé. Tant pis, si j'arrivais si à trouver euh, leur urne, ce serait plus simple. Hein. Je pense que ça doit être un tout petit peu plus bas. Quoi que ça veut rien dire. Je suis train de me barrer à l'opposé de là où je dois aller. Comme d'hab. Hein. Euh, bon. On va aller sur notre objectif. Je pense que c'est le mieux. Euh, J'espère trouver leur truc parce que j'aimerais bien leur donner des... du matériel parce que je suis un petit peu full au niveau de mon inventaire. Et ça va me freiner, cette affaire. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner euh, Alors, on sait qu'ils aiment le verre poli, mais ça, je vais le garder. Euh, des œufs. J'en ai deux. Euh, qu'est-ce qu'ils aiment Le fer tendre et les baies de rose. Ça, c'est quoi Des baies de rose. Ben, écoute, Tiens. Ça vide le truc euh, du bois. On en trouve partout. Hop. Du bois. Ça c'est quoi Un minéral spécifique à albama, hautement apprécié, utilisé pour solidifier presque tous les objets. On va garder ça. Hein On ne sait jamais. Euh, je peux leur donner... La euh, paille. Ça va me libérer de tissus. Peut-être que je fais des bêtises en faisant ça, mais j'ai pas le choix. Il faut leur donner des trucs, je suis fou. Ok, on va confirmer l'échange. Waouh, on est repassé. Alors, on est allié maintenant avec les... Euh... Par contre, vous voyez, en haut, on est hostile maintenant avec eux. Oh, C'est compliqué l'affaire. T'as deux, l'autre, il t'aime plus. Allez, lui, il me saoule là. J'ai pas le temps. Bah pas de temps bon bah t'as pas m'embêter t'es mort ah elle est pas mal là hein. l'arc est pas mal Là, qui est pas mal, il m'a pas donné autre chose, hein, c'est une cuisse. Voilà. J'ai pas pris de dégâts, c'est cool. Par contre, les flèches, euh, j'en ai pas énormément, donc euh, on va faire, euh, on va changer, comme dirait l'autre, on va reprendre notre. Euh... Alors, au niveau de la map, que je me dirige bien, pas du tout. Euh, c'est par là-bas. Yes, ben, on y va. C'est là où j'ai mis le point vert je pense hein. euh, donc j'espère que eux sont toujours nos potes je pense que c'est les serfs qui sont plus du tout amis avec nous hein. alors qu'est ce qu'on a ici il ah, y a un berserker qui s'est fait quick j'suis à fond ah. ah non je suis pas à fond ok il y a une bagarre encore, hein apparemment. Ouais là-bas, c'est qui contre qui encore le renard non Alors pourquoi je surveille ça Parce que je vais avoir une quête ou un moment. On va me demander de récupérer euh, un brevet de, de récolteur, un brevet de, de tant de trucs. Et en fait, chacun, comme on a vu, ils ont des métiers. Et donc, les brevets, on en a déjà, mais euh, voilà, c'est pour, pour ça que je surveille, parce que... Oh là, il prend une, il prend une gousse, là, le, le, petit, le petit... Voilà. Donc là, on peut récup looter, parce que l'autre, il s'en fout, hein, du loot du voisin. Vous voyez, là, j'ai pris un brevet, et dans une autre quête, on va en avoir besoin. C'est cool. Pochette pleine, ça, c'est beaucoup moins cool. Et là, c'est quoi que je peux apprendre De l'essence de l'iteur Ah Du bois de marre Pochette pleine. <rire> bon On a eu le, le brevet. Dans une quête, on va avoir besoin de ramener un brevet, euh, trois ou quatre brevets de chaque. C'est-à-dire un cueilleur, un machin, un truc. Quand ils se tapent tout seuls, c'est bien, parce que moins, comme ça, on regarde, on ne peut pas les aider. Mais euh, on regarde et puis on récupère, en fait. Hein donc ça nous évitera nous d'être embêtés euh, viande, hein. ils ont tué carrément euh... le pauvre faire, ils l'ont buté Bon. alors nous on a dit qu'on allait par là bas, au niveau de la map on est comment c'est plus en montant J'ai la pochette pleine. On hein. euh... quand même aller euh, ouvrir cette map-là vers le vers le village des voûtes. Et faire tant. trouvé de cristal de machin hein. antenne, alors tu peux essayer d'apporter une infusion de puissance. Je crois qu'on l'a faite hein. si je ne m'abuse. Euh, L'infusion là. Tac, tac. Infusion de puissance. faudra le donner au chef à la voûte. Voilà. Euh, donc ça, c'est quoi Une antenne visqueuse. On peut toujours pas se faire le... Les gants. Du verre poli. Euh... Non, on n'a pas d'argile. Ah, ah, ah, ah On n'a plus de bois. On a des pierres de d'œil pour se faire des flèches. Mais on n'a plus de place du foin d'eau et la mousse, on peut se faire des, des tissus pour essayer de se faire une clé, non, histoire de se faire de la place hein. les cordes. On ne peut pas en faire. Les pochettes pleines. Je suis vraiment dans la panade là. Avec la pochette pleine. Hein. Bon. On verra ça. Si on croise un village, on leur mettra des trucs. Euh... Alors, bah... c'est en Égile, ici. Passage de Técline on est où là d'accord donc on a ouvert un petit peu la map de ce côté là on aurait une, une un passage de ticline et voûte ici mais il y en a aussi une là et une en bas donc, ce serait bien quand même de tout ouvrir je pense comme ça après on fait un choix sur ce qu'on veut mais euh, ouais je pense que ce serait bien d'ouvrir En se baladant un petit peu. Parce qu'il faut ouvrir la map un hein, petit à petit. Sinon on va être coincé avec les quêtes qui nous sont données. Je sais pas du tout euh, quel village c'est là. Est-ce que c'est euh, des ennemis ou est-ce que c'est des alliés C'est une bonne question. En tout cas c'est un village de voûte. Voilà. Je sais pas si on est amis avec eux. Alors. Alors, ils aiment bien les patates, hein, les pierres à Carseille. Hein. Euh. Ça mais, euh, On va leur donner. Ils aiment bien, mais qu'on en garde pour nous aussi. Du crash-tal, on en a eu tout à l'heure. Est-ce euh, qu'ils aiment ça s'en foutent en fait je leur donne ça, les os je leur donne on est déjà alliés avec eux hein. d'accord euh, Mais ça me libère moi de l'inventaire euh, des plumes le morceau de l'ange enduit d'une créature va devenir dégoûtant mais nutritif d'accord on va leur donner ils n'ont pas l'air de pas aimer ça on va leur donner euh, quelques tissus. Allez. Ok. Donc, on est passé euh, allié. Ok. Par contre, on est complètement hostile avec les autres. On va se faire déglinguer si vous passez par là. Alors. Donc, là, on arrive au village de Voûte, je pense. Salut. Euh, ok. Alors, tu peux essayer d'apporter une infusion de puissance pour faire appel au chef du village voûte. Ben, le chef, il est là et on a la potion, donc autant tenter. Eux, on va interagir. Alors, bien, bien, qui dit le crapaud Un vrai humain croisant notre chemin, c'est intelligent de ne pas venir les mains vides, c'est vrai. Je dévorerai cette infusion de puissance comme un alpafant à la veille d'une marée haute. Je suis... You okay. Tu n'es pas seul, hein Tu devrais être bien conscient du fait qu'aucun de nous ne cherche à accueillir plus de personnes en ces temps agité. Surtout pas des humains. Mmh. Euh, oui, on me l'a dit. Mais je suis venu demander un accès à votre voûte. Je crois que ces endroits peuvent m'apprendre l'histoire des humains sur cette île et peut-être même offrir un endroit pour vivre. Un endroit où vivre dans nos voûtes ne dit pas n'importe quoi. Personne n'entre dans la voûte. En plus, nous avons assez de mal à subvenir aux besoins de notre tribu. Donc, à moins que tu ne puisses magiquement faciliter le fonctionnement d'un village et le maintien de notre position, je ne te laisserai pas, ni toi, ni personne, dans notre voûte. Il n'a rien à dire, le petit You. Ok, on est dans la panade. Il y a une porte devant la voûte et ils ne me laisseront pas passer. Peut-être que Sud sait quoi faire. Je devrais essayer de le trouver au centre de l'île. Des multiples aventures sont à venir. Suis et suspend les quêtes à partir de l'onglet Objectif, accessible via le menu de pause Échappe. Ok, donc on a plusieurs quêtes en fait. On a plusieurs quêtes, là. Euh, alors, euh, au niveau objectif, donc, trouver euh, le moyen d'entrer dans des voûtes. Donc, ils ne veulent pas nous laisser rentrer. On n'aura pas le choix. Et il est clair que tu dois encore apprendre beaucoup de choses sur la vie et les règles sur Albamar. La créature sage sud semble être à la fois assez gentille et compétente pour demander conseil pour la grande tâche qui t'attend. trouve la maison de sud. D'accord. Donc, on va enlever celle là. Voilà et on va euh, essayer de trouver Sud. Euh, donc Sud a mentionné que leur maison est au centre d'Albamara. Ok. Au centre d'Albamar. Donc ce serait ici. Oui Ok. C'était pas dans mes plans. Ça non plus, c'était pas dans mes plans pour aujourd'hui. Mais bon. Alors. Euh... Ben. Euh... Est-ce qu'on peut ressortir par là ou est-ce qu'il y a des trucs qui craignent oh, Il y en a des verts, il y en a des roses, mais vous êtes très bien. On on pas beau du tout. Vous n'êtes pas beau. Alors ici, euh, donc ils sont amis. Ils sont, ils sont amis avec qui là euh, Ici. Ah mais sans, dé sans déconner, ils sont pas beaux, hein. Heureusement qu'il ne faut pas faire ami avec des beaux. Alors, on va. Ah, il y a un marchand là. Je peux peut-être regarder. Normalement, on est alliés. hein, donc tu devrais pouvoir.. Euh... Salutations re étrangers, recherches-tu quelque chose en particulier qu'est ce que c'est ça protège poignet de Spider idée tissu doux moltonné de litter autour des poignets pour améliorer ton ouais mais on a déjà on a déjà des trucs comme ça euh... qu'est ce qu'on pourrait leur donner pour nous libérer un petit peu de aux communes utilisées pour fabriquer un outils. on va leur coller ça euh... Est-ce qu'ils aiment ça euh, Plus de plus valeur. Du crashtal, j'en ai plus. Carseille, j'ai tout donné tout à l'heure. Ça, c'est quoi Des fleurs comestibles qui poussent dans la plupart des champs d'Albama. Est-ce qu'ils ont aimé ça Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me prend beaucoup de place. Voilà. Ok. On va faire... Alors, qu'est-ce qu'ils ont euh, un échange à me donner euh... tissu non là ça ça a l'air moins costaud que légèrement ta tenue qu'on fait paire de jambière moltonné provisoire qui fortifie légèrement ils ont rien à me donner tant pis je donne quand même tu es assez généreux je passerai le mot dans le village ok on s'est fait un petit peu de place mais pas énorme hum... bon si je sors par là, j'atterris où C'est une bonne question. Alors. Donc, de l'autre côté. Euh... Ah ouais, on a ouvert la crête de je ne sais quoi là. Crête étroite. Et nous, il faut qu'on aille de l'autre côté. Bon, on va remonter. Ok. On va essayer de remonter par la droite. <rire> Ça se complique, hein. On est là, crête et trotte. Alors j'ai dit par la... <rire> par la droite, mais je suis en train de partir par la gauche. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas Il y avait une bébête. Curieux, tout. Il y avait une bébête là, mais.. Ah c'est des... des petits trucs gentils. Hein. Qui pourront devenir une de nos montures un petit peu plus tard. Alors, je vais aussi enlever la quête euh, de l'ornement. Pourquoi Parce qu'elle va me mettre un point sur la map et ça va pas être bon. Ça va me perturber. Euh, la quête de l'ornement, euh, ici, objectif, bouche à oreille. Et dans l'histoire de l'île, voilà, on va enlever celle-là. Voilà. Devrait plus avoir sur la map qu'un seul point, normalement. Oui, exact. Donc c'est complètement à gauche. Hein. Alors on va ramasser ici, du faire tendre euh, là, en espérant qu'on se fasse pas croquer sur le chemin par des ennemis du fenouil on a découvert le fenouil on a découvert une nouvelle matière ça peut être intéressant Alors, moi par contre je suis en train de partir complètement là où je veux pas hein. ah non ça va j'arrive à rejoindre euh, si on va tout droit on va arriver au, au village de sud à la, là où il y a sud ok bah ben, écoutez on va aller tout droit faire gaffe à qui on rencontre, quand même. Là-haut, on a un, un berserker. J'ai pas énormément de flèches. Hein. C'est ça, le problème. Aïe Je me casse. Ah Aïe, mais tu m'as fait mal quand même. Oh, pas déconner. Oh. Okay. Euh, faudrait que tu manges toi On va repasser à l'arme comme ça. Je reteste mes touches comme d'hab. Hein. Hop, ici. je fais des mélanges clavier, souris, machin truc c'est jamais génial euh, je voudrais quand même qu'ils puissent manger okay, ça c'est la truc euh... voilà euh... on va mettre on a quand même pas mal de patates utiliser épinglé voilà alors, on a mangé, mais pas assez. Il euh... a mmh. énergisé, mais pas à fond, en fait. Ici, on a quoi On a des plumes. Hein Psst. Et ça. Ah, mais il y a un berserker, je ne l'avais pas vu, quoi. On changer. Que un Il soit mort, suci. <mérite> oh. Pas, pas, pas, pas, pas, C'est bête bah! Hein. bah ben, ouais. J'avais pas vu, lui. Ça va, on n'a pas pris de dégâts. On a un petit peu le vélo, il me semble, au niveau de la barre. Ouais, allez, des œufs. Je crois qu'ils aiment tout ça, hein, dans la vallée, les œufs. Il me semble, hein. mais je ne suis pas sûre. On verra bien. Euh, alors... Là, je repars à l'opposé. Il faut que j'aille par là-bas. Hein. Ouais, enfin. Un petit machin. Hein. On va repasser en. Oh, mais arrêtez été vous m'avez fait peur. Ah, je me fais attaquer. Euh... Ouais, il faudrait que je passe par là. Mais où vais-je tomber là Je suis obligée de repasser par la voûte en fait. Hein pouvoir euh, aller chez Sud ah ouais donc, euh... donc là on a un Hop. ok rayon de glace on en a ça aussi mais pour l'instant, on n'a pas l'utilité. Euh, alors, sud serait de l'autre côté. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Alors, hop, la ciboulette de un nouvel aliment tiens hum. je suis sur le bon truc bah, on ouvre un peu en fait la map hein, comme on avait dit en même temps donc là c'est le village de voûte. on va continuer par là en espérant ne pas croiser des gros vilains euh, par contre Un village de vous, il est resté, il faudrait que je l'enlève. <coughs> non mais mange pas, c'est pas ça que je voulais. Oh. Map. Donc, objectif. Tata, tata, tata, sud, ok. Donc le reste. En histoire de l'île, on n'a rien de coché. Histoire principale un moyen d'entrer dans l'une des voûtes, mais ça, on... faut d'abord qu'on aille parler à Sud. Ok. Ok. Échappe et mapin. Alors, euh... comme je vous l'avais dit, hein, c'est un jeu, où faut quand même beaucoup explorer, hein. Se balader, ouvrir la carte. il y a un gros trou là. Y a un gros trou qui donne dans la voûte. Alors, il y en a trois voûtes, hein. Après, euh, est-ce qu'il y en a une de mieux que les autres Je ne sais pas du tout. Donc, si je suis ma flèche, enfin, mon point. Je ne sais pas trop si je vais dans le bon sens. Ça change pas. Hein. Je dirais le GPS. Il euh, faudrait que j'aille un petit peu plus. Euh... Voilà, par là, et longer la rivière en hein, descendant. Et je devrais arriver chez Sud. Normalement. Normalement. Normalement. Pourrait-il encore que je trouve la rivière Donc, on a quand même trouvé le village de Voûte. De Donc, eux, ça va. On est, on est amis avec eux. Ah, il y a une orbe là pour... Euh, Vous savez pour le gros mammouth qui nous ouvre les, les inventaires. Un petit peu plus de place dans l'inventaire. Il en fallait 25. Hein, donc on n'est pas rendu. 6 boulettes. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Et qu'on n'a pas dans notre poche. Enfin qui nous aiment pas et qui vont nous bloquer le chemin. Alors... Euh... Nous. Euh, alors suivre le ouais on va suivre le alors là faudrait que je remonte par contre donc j'aille là euh, et là on est là quoique en allant tout droit euh, je peux peut-être euh, non euh, va falloir que je traverse l'eau euh... Mmh, mmh. faut que je traverse l'eau en fait hein. allez de l'autre côté je sais pas du tout ce village qui c'est si ça se trouve c'est pas des poteaux hein. euh, bon on va tester allez nage mon petit you nage alors ici je ne sais pas, je crois que je peux monter, je suis pas sûre. Je pense que là je peux monter, non J'aimerais bien vouloir ouais, Je voudrais savoir à qui est ce village. Je sais pas si c'est des potes, hein. Je vais peut-être me faire bouffer tout de suite. On est chez qui là Non On est chez les renards. Bien. Alors, ils ont besoin de quoi euh... euh, Oui leur tableau. Euh... C'est pas les plus forts du jeu, mais c'est les plus rusés. Alors, on n'est pas très loin en fait, il faudrait qu'on aille euh, hop, tout droit là. Salut! J'aime bien quand il me salue. C'est très cool. Qu'est-ce que c'est ça? Hmm bizarre. Bizarre, bizarre. Ici, voilà, du bois. Je suis plein. Je suis full! Full, full, full, full, full, full. Euh, faut que j'aille voir machin là. Je suis pas très loin en fait. C'est vers la droite. Hein. Euh, hop. Non, on va les voir. Patin. Eux. Qu'est-ce qu'ils aiment eux, Les œufs. Est-ce qu'on a des œufs Oui. Ça va nous libérer de la place. Des béroses. On en a plus. On a tout donné tout à l'heure. Du verre poli, on le garde. Du fer-temps. On en a un. Sachant qu'on est quand même relativement bien avec eux. Hein. Au moins, ça fait de la place. Bercé caramé. Euh, les plumes. Hop. Euh, ça ferait déjà trois emplacements. Euh, ça, je ne sais pas. On va leur mettre... Comestible. On, pour... on a assez à manger. On va leur mettre... Euh, ça... Une herbe douce, on s'en va garder par contre. Hop. Voilà. Donc, on a monté. Euh... Ouais, on est bien avec eux. Ok. Bon. Alors, on n'est pas très loin de notre objectif. Euh, C'est d'aller trouver euh, Sud. Qui va nous dire ce qu'on doit faire pour le village de Voûte. Excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson rouge bon, au niveau des cartes et des trucs. Alors, Sud habite au centre de l'île. D'accord. ici, du foin d'eau. Ok. Euh... Hmm. On est juste à côté. Ce serait là en montant, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous excitez comme ça, vous c'est qu'il y a un danger en général D'accord Bon, on va se le faire le berserker L Histoire 2 de... Oui, il est déjà mort Bouge pas Toujours des bonnes idées moi Ah ouais, il, il, il est mauvais Aïe Je pas la meilleure des combattants dans ce jeu. Hein. Ils sont, euh... Voilà. L'arc est très bien. Mais bon. Les, les flèches sont pas. Il m'en reste 13, hein. c'est pas énorme. Alors, est-ce qu'on serait à la maison de du sud Yes Ok. Alors. Sud, j'ai besoin d'aide. Alors, lui, c'est ouest. D'accord, donc on a nord, sud, ouest, est, ouest. D'accord. Donc, on a des quadruplés. Alors, ouest. Oh là là. Tout d'abord, je ne suis pas sud, mais son frère ouest. Beaucoup plus actif et moins puant que sud. Grand amour entre les frangins. Deuxièmement, qu'es-tu ayant besoin de choses et ayant l'air étrange Quoi euh, Mon nom est You. Je viens de... Ah oui, cette petite histoire plus particulière, en effet. J'ai besoin d'entrer dans une voûte. Waouh Tu ne tournes pas autour du pot. Le village en face de moi ne me laissera pas entrer, craignant de devoir, de devoir héberger ma tribu alors qu'ils sont trop petits. Hum, difficile, mais je pourrais avoir le plan parfait. Voici ce que nous ferons, mes frères et moi, voulons améliorer les échanges commerciaux dans la région depuis un moment. Mais tous les villages sont trop petits et inefficaces pour faire des échanges sérieux. Donc nous avons mis au point un plan d'efficacité qui va agrandir leurs villages et les rendre meilleurs dans la fabrication d'armures. Les aider de cette façon va ainsi forcément t'amener de leur côté. Tu fais d'une pierre deux coups. Comment faisons-nous cela Alors, il y a quelques ingrédients nécessaires pour ce plan qui sont tous les brevets de rôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les brevets. Qu'est-ce que c'est Waouh Tu n'es vraiment au courant de rien. Ce sont des brevets portés par les villageois reçus de leurs dirigeants pour effectuer des travaux spécifiques dans leur domaine. C'est là que tu, de, que tu interviens. Tu devras les extraire de ceux qui font leur travail, c'est-à-dire les tuer, hein. D'accord, c'est cool, je vais mettre tout mon ado. En haut chez nous, tu trouveras quelques dispositifs que nous avons conçus pour effectuer l'extraction, ainsi que des exemples de ce à quoi ces emplois ressemblent. Il y a toujours l'option violente, mais il y a aussi d'autres options comme le piège de la peur. En fait, nous, nous pensons qu'il y a quelques brevets qui traînent autour de l'île, parmi les vestiges de vieux villages. Je pense que tu as compris, tu as l'air plus intelligent que tu ne le penses. Euh, Joker C'est ça les trois points, Joker à bientôt Ok, enquête sur le deuxième étage. Donc on va falloir fouiner. On va fouiner. Donc c'était au deuxième étage, hein, mais j'aime bien fouiner partout. moi Euh. Euh... euh... Alors là, on a les indices, euh, donc comme je vous avais expliqué, on a euh, les cueilleurs, euh, les ramasseurs, euh, les euh, combattants, le chef, etc. Et chacun a des brevets, euh, les cueilleurs de brevets ont des brevets, les cueilleurs. Et je vais avoir un certain nombre de brevets à, ré à, à pouvoir récupérer pour pouvoir passer la voûte. Donc, c'est pas gagné. Hein. Donc ici, <cười> on a un, un indice au niveau des vêtements. Pour tous euh, les autres clans qu'il y a, que ce soit les renards, euh, etc., c'est des vêtements que chaque catégorie va porter. Alors, celle ci semble être, euh, être les tenues dont Wes parlait. On dirait que les gardes ont une tunique plus solide. Alors, ici on aurait les gardes sur la gauche ou ici peut-être. Euh, alors que les ramasseurs ont des paniers vides. Alors, quand on va vouloir avoir des, ramasse, des brevets de ramasseurs et qu'on va devoir se confronter à eux soit par la violence, soit parce qu'on va découvrir ici, c'est-à-dire les pièges dont il nous a parlé, ce serait avec le panier euh, les ramasseurs. Et les euh, gardes ont une tunique plus solide, donc je pense que c'est ici à gauche. Je ne peux pas bouger la cam, non. Euh, les paniers du marchand sont beaucoup plus remplis. D'accord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 On aurait le cueilleur, le vendeur et le combattant. Je dirais que ça, c'est le cueilleur. Ça, ce serait le vendeur. Hop là. Et là-bas, ce serait le combattant. OK. On va ramasser ça. Piège explosif. Tu as une idée pour un piège. Une fois qu'une créature est entrée dans cet élément déployable, le effet s'activera. Donc, on peut construire maintenant des pièges. Ce qui peut éviter le combat encore à corps. Quoi. OK. On a un autre truc là. Piège de la peur. C'est ça dont il nous a parlé. Nouvelle idée, piège de la peur. Ok. Alors, ramasse et amène les brevets de rôle à ouest. Il nous faut un autre brevet de ramasseur, un brevet de gardien, on a cinq brevets de marchand. Alors, ça ne va pas être cool tout ça. Alors, sachant que, il faut peut-être que je vois si je peux construire ces fameux pièges-là. Alors, euh, on a quoi là alors, On a un brevet de ramasseur, on en a 5 euh, de marchands, donc c'est pas la peine. Euh, Équipement, alors une idée. Alors, il nous faut du bois de marre, de la pierre de d'huile, évidemment c'est tout ce que j'ai filé au village à côté. Donc il va falloir trouver des pierres de d'huile et... Euh... Alors, il a parlé du piège de la peur, ok. Donc il va nous falloir des pierres de d'huile et du bois de marre. Et là, des cordes on Pierre de Dulle, bois de marre. Et ça, c'est quoi Un piège discret qui explose quand on marche dessus. Il est recommandé, lui, le piège de la peur. Ok. Euh, ben, écoutez, il hein, va falloir qu'on trouve du bois de marre et des pierres de Dulle. De toute façon, quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix. Il n'y a rien d'autre ici. Sinon, on ne pourra pas faire les pièges et on ne pourra pas, à moins qu'on trouve des villages abandonnés qui seraient un petit peu... Euh, Déployer sur toute la map sachant qu'on n'en a pas ouvert un quart ça sent pas bon alors on va interagir est-ce qu'il a quelque chose d'autre à nous dire je ne fais pas de faveur humain viens me voir quand tu auras la marchandise d'accord t'énerve pas je crois que tu voulais me parler méchant celui-ci euh... ça c'est mon truc je vais peut-être passer je vais essayer d'économiser mes flèches pour l'instant du moins alors du bois de mar des pierres de dulle. Euh, au niveau de la map Ah je pense que ça pourrait être bien d'ouvrir par là Plutôt Ouais en faisant le tour Ça nous permettrait d'ouvrir un peu sur la droite là Bord de crête Alors On va aller par là On va peut-être se mettre un point sur la map euh, Ici comme ça, on saura où il faut qu'on revienne, lui. Euh... Je me remets à la vie à fond. On saura où c'est qu'il faut qu'on revienne pour euh... pour lui ramener, quoi, en fait. Et je crois que j'en avais un sur... Euh... Je viens de la manger encore. Sur... Euh... Voilà je vais y arriver, hein. sur les... Euh, voilà, bouche à oreille. Il est clair que tu dois encore beaucoup apprendre. Blablabla. Donc, on va garder ça. Alors, du, des pierres de dulle et du bois. Qu'est-ce que c'est ça Ah oui, c'est les petits machins qui dorment. Euh... On va ouvrir... Euh... Par là-bas peut-être, ça pourrait euh... Euh, un petit peu plus là. On va voir. De toute façon, on n'est pas en territoire hostile. Hein, donc euh... Mais, chut. Euh, On n'est pas en territoire hostile là. Les crapauds sont nos amis. ben enfin, nos amis. Hey Comment qu'il m'a volé lui J'allais le ramasser. C'est ça des potes Eh ben. Vous avez une drôle de... C'est quoi ça Du bois. Ça, il m'en faut. Ça, il m'en faut. Je fasse des pièges. Et tranquille. Lui, il m'a piqué mon truc. j'en viens pas. Il m'a foutu un chou pour me piquer le, le, le truc. Ah ouais. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci qui brille là? Hein du graphite, nickel, les canyons arides. Ouh. Ouh, je pense pas que ce soit par là. C'est pas dans les canyons qu'on va trouver du bois, je pense pas. Beaucoup plus d'ennemis, je crois. Parce que là, on n'a pas vu les plus mauvais, les plus méchants de la map. Je serai pour suivre la rivière. Alors, elle euh, Alors, histoire d'ouvrir la map, hein, c'est ce qu'on avait prévu pour cet épisode, puis en même temps faire quelques quêtes, ramasser quelques ressources. Puis sur le chemin, si on pouvait trouver des orbes, ce serait sympa donc, aussi. Histoire de retourner voir le mammouth pour qu'il nous donne ben, un petit peu plus de, de... Les bois inondés. Ça y est, on y est. On a trouvé les bois inondés. Par contre, en fait, on n'a pas de potes. Hein. Euh, on va les laisser. On a ouvert les bois inondés. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se trouve là. Alors, là, il y a quoi euh, Qu'est-ce que c'est ça Pierre à dedans. Pierre dedans. Ça, on en avait ramassé déjà. Alors, les bois inondés. Alors, voyons la map. C'est ici qu'on a la quête. couple la coupe là Coupe là. Là. là Qui m'attaque ah oui, ah non, on n'est pas copain là Si Non, pas du tout Pas du tout Voilà Là, c'est les crocodiles, ici C'est cool On n'est pas pote On n'est pas amis Il va pas me lâcher Il va pas me lâcher Il va pas me lâcher euh... Je me casse Il a pas votre truc, là, où on peut vous faire des cadeaux Que tu me lâches un <rire> Si possible ah une orbe en plus Ça s'arrête quand. Euh... Ah, il me suit toujours. Je sais plus du. Là je cours tout droit, hein, je vous le dis. Hein. Euh, les crocos sont pas les, les... les. moins méchants du jeu, bien au contraire. Donc j'ai pas envie de me faire croquer tout de suite. Il m'a lâché. Hein. Ouais, il m'a lâché. m'a lâché. J'aimerais bien trouver leur habitat de façon à leur faire des dons pour plus qu'ils me cassent les pieds. Euh, bon, pas me le, rep le reprendre non plus. Alors, attendez, est-ce que là, c'est l'entrée du village là. La boîte à dons, je vous prie. Euh, je viens un ami. Je voudrais juste votre boîte à dons pour vous faire des dons justement et faire qu'on soit neutre. Voilà, merci. C'est ça que je. veux. Hop, euh, les crocos. Alors, les crocos, euh, c'est pas les plus, plus sympa. Hein. Alors, ils aiment les os. Évidemment, je les ai donnés là-bas. C'est pas grave. Alors, ils aiment les cuisses de berserker, mais moi aussi. Hein. Donc, on va leur donner ça. Qu'est-ce qu'ils aiment Le cuir d'Alpha. Le cuir. Hop. Ils aiment les os. J'en ai pas. Je crois pas. Hein. Euh. Non. Hum. Qu'est-ce qu'ils aiment pas, surtout euh, Le blé, ils aiment pas. D'accord. Ça, c'est ce qu'ils aiment. Hein. Je ne sais pas. Mmh, le bois. On a dit qu'il en avait besoin là pour faire le truc. Euh, ça. C'est du. Un aliment vert vif qui, qui garde vos pieds au chaud et qui dynamise vos mouvements. Tu le trouves dans les régions ouest élevées de. Ouais, non, on va pas leur donner ça. Euh, je ne sais pas. Ça, ça me sert à rien, hein, en fait. Hein. Bon, on va échanger ça déjà. Alors, ils sont toujours hostiles. On a intérêt de ne pas trop faire les kikés là. Hein, pour qu'on trouve des trucs qu'ils aiment. Sans se faire bouffer. Sachant qu'on a un ornement par ici à trouver. Hein. Ah, ils aiment, ils aiment les bercer hein. Alors, On va se taper un berserker là hein. Allez, hop Parti pour le berserker. Non, c'est pas toi que je veux. C'est l'arc. Ah ben on est un berserker. Comme ça. Ça nous permettra de leur donner m'a donné de l'essence il m'a pas donné de cuisse c'est ça que je voulais en fait euh, bon. c'est pas c'est pas très c'est pas très cool là hein. je veux dire que au niveau ambiance c'est bien croco. quoi on peut pas dire que on a notre bercé là Parce on peut essayer de le que... hop oh. Il peut avoir de flèche. Ah Aïe. Ah, mais si c'est de la blague il m'a pas donné de cuisse encore. Tout ça pour essayer de les aider enfin de s'en faire des, des alliés au moins euh... c'est pas très accueillant par ici il y a quoi source poussiéreuse on a ouvert un petit peu la map mais euh... graphite Où on est là on est chez qui D'accord. Les sources poussiéreuses. Il faudrait qu'on remonte. Hein. Map, map, map. Échappe. Il faut qu'on remonte. Là, c'est qui On y va par curiosité Ça ouvre à la map On est où, là C'est chelou, ici. Il y a une espèce de système bizarroïde. Ok. Ah, il y a une orbe. Il y a une orbe là-bas, on va la prendre. Ok. Il y a un mécanisme. Alors, si je fais ça, ça fait quoi Rien du tout. Je euh, pas de différence. Euh, je voudrais, je voudrais, je voudrais, euh, je ne sais pas. On a trouvé l'orbe mais là, je vois pas au niveau du mécanisme. Hein, il me faudrait ma fronde. Je ne sais plus où aller. Équipement. Euh, mettre l'objet. Ouais. À la place, hein, parce que de toute façon, j'ai plus de trois flèches, donc euh, je n'en ferai rien. Euh, X. Donc, avec la fronde, si je euh, fais ça. Là-bas. D'accord. Ça m'aide pas énormément, là. Rappelez-vous, il y a tout un système de mécanismes aussi et de trucs. Hein. Alors, attendez. Ici, il y a quoi Il n'y a rien. Si je monte là. Là, il n'y a rien. Ah, ça m'ouvrait celui-là là-bas. Il y a quoi là-dedans Oh. Euh, Réchiplisson. Réchiplisson. Alors, si je. J'ai pas d'autres cibles en tout cas. Hein. Donc celle-là. Ça fait pivoter ça. Ça met un œil. Mmh. si je la retape c'est toujours le même schéma en fait alors là comment vous dirais-je je ne sais pas Donc, et si je fais ça ah, il doit y bien avoir un truc hein, de toute façon c'est obligé mais... Euh... On teste là, mais c'est pas pour ça que je suis venue. Les énigmes de pin. Oh my god Les prises de tête. Okay, J'ai tout enlevé par contre. Bon, écoutez, on va se balader. C'est le but de la vidéo, on y reviendra. Maintenant qu'on l'a découvert, de toute façon, on le retrouvera. Donc au niveau de la map, on est où On est là. Euh, on va continuer tout droit. Je vais mettre sur le... Plutôt comme ça, parce que vu ce qui nous entoure, c'est pas des copains. Alors, euh... on va revenir dans les bois inondés. Parce qu'on a quand même une quête aussi qui est de trouver un ornement dans les bois inondés. Euh et il faut qu'on trouve du bois et euh, des cailloux là euh, voilà mais j'aimerais bien qu'on ouvre ensemble cette carte un petit peu là parce qu'on euh, l'a qui est assez restreinte donc là on l'a ouvert il faudrait que je reparte un petit peu plus vers la gauche j'ai couru comme une malade pour éviter le croco histoire de voir si on trouve des choses sans se faire bouffer par des crocos. Ah, là par contre, ça c'est quoi Des bêtes de de boue D'accord. Ça c'est nouveau. Ici. Donc si je veux, c'est en face. Hein. Enfin, si je veux ouvrir, faut que j'aille en face. Alors. Hop. Notre but étant d'essayer d'ouvrir notre map. Mais bon. On va aller tout droit. Il y a un village là-bas. Parce que c'est des copains. Les grandes crêtes. Ah. Alors ici, on est aux grandes crêtes et là, ça passe au bois inondé. D'accord. On a quand même pas mal ouvert la map. Hein. Euh, on n'a vu que ça, hein. On était vraiment bloqué dans ce petit rayon-là. Donc, ce qu'on va faire, on va, on va finir de l'ouvrir un petit peu comme ça, là, pour cet épisode. Et on verra, on verra à la suite hein, ce qu'on va faire, parce que là, il y a beaucoup de trucs à voir. Disons qu'il faudrait qu'on arrive à être, pas amis, parce que c'est pas possible, mais être euh, bien avec tous. Le problème étant que, vu qu'ils ne sont pas amis entre eux, c'est un problème. Dès qu'on va aider l'un en lui donnant des ressources, on perd l'amicale avec l'autre. Donc c'est un petit peu compliqué. Il va falloir faire un choix au bout d'un moment, disons. Soit je me mets avec les renards, soit je me mets avec les crapauds, soit je me mets avec les, avec les crocos. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je vous avoue que là, je ne sais pas du tout. Donc là, on a les bois inondés, la source poussiéreuse. Ça, c'est tout ce qu'on a ouvert. Euh, il faudrait qu'on ouvre un petit peu plus haut, là. Je pense que ça peut être bien. Est-ce qu'on aurait... Euh, euh, au niveau des, des crafts, des choses à faire. Est-ce que ça, on en a non, on n'a pas d'argile. Hein. On n'a pas d'argile sèche. On n'a pas de pierre de dule. Il ouais, faut vraiment qu'on trouve... Euh, du bois et des pierres de dulle. C'est ce qu'il nous faut. Bois et pierres de dulle. Du bois et des pierres de dulle. Alors, on euh, se balade. Hein, en même temps, les graphismes du jeu, vous m'avez dit qu'il était joli, que vous aimiez bien. Donc, bon, c'est pas gênant. Du bois et des pierres de dulle. Ici, qu'est-ce qu'il y a Des graphites. On peut se faire des clés. Je pense. On hein. de la place, peut-être. Est-ce euh... euh, qu'on peut se faire des clés Ça nous libérerait de la place. Non, il nous en manque une. Ok. Tout pour nous embêter. Tout, tout, tout, tout, tout pour nous embêter. Alors... Il faudra qu'on attrape... Ben, ben, il faut aussi qu'on ait le bois pour faire les pièges, pour pouvoir avoir ce, ce brevet-là qui nous manque. Ou alors avoir la chance qui s'introduit. Qu'est-ce qu'il y a Quand vous gueulez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Euh, ou alors avoir la chance, comme tout à l'heure, de les croiser et qu'ils sont en train de combattre entre eux. Et, ra et attendre et ramasser. Sachant que c'est plus des brevets de... de cueilleurs hein, qu'on va avoir. puisque hein. là, on va pouvoir faire des une cri déjà. Ce sera pas mal. Map... Alors, on peut se faire une... des clés. Déjà, ça fera de la place dans l'inventaire. Ici, on ne peut pas. Une pierre de dulle. Ça, on ne peut pas. Ça, non. Euh, des clés. Oui. Donc, on va en faire une. Ok. Ça nous laisse un graphite. Mais bon ah il y a une orbe en bas on en est à combien de ça d'ailleurs ça peut être intéressant de savoir euh, pour la quête pour qu'ils nous agrandissent l'inventaire là alors euh, objectif, histoire, trouver un moyen d'entrer dans les voûtes, on l'a fait, se préparer, nanana, Donc ça doit être histoire de l'île, l'atelier de grope. On en est à 7 sur 25. Oh là là. 7 sur 25. Il, nous, il faut lui apporter 25 orbes pour qu'il nous ouvre le sac un petit peu plus grand. D'accord. Alors ici on a quoi du c'est une découverte. On l'avait pas avant. Je sais pas où je suis sur la map. Au bout de la map. Allez, je suis en train d'ouvrir un petit peu plus. Alors là, par contre, on n'est pas du tout potes avec eux. Hein. Lui, il me voit, il me bouffe. Hein. Si je m'abuse. Espérer en fait un peu sadique, il faudrait essayer que de, de espérer qu'ils croisent un de, de nos collègues qui se fasse buter pour amasser le brevet. C'est pas gagné, c'est pas gagné du tout. Tout ça, hein. je sais pas où il est passé. Hein. S'il si, si me voit, je vais vite le savoir où il est allé. Ah, là apparemment il est passé puisqu'il a ramassé Donc ce serait un cueilleur petite... Évidemment parce... Rivage humide hein, Faut arrêter de me faire peur le jeu comme ça Avec des bruits euh, bizarres quand vous ouvrez une carte là. Donc il est passé par là En fait j'ai un truc là La graphite par contre là il est en train de se battre contre le berserker le problème étant qu'on n'est pas pote avec lui ni avec le berserker il n'y en euh... a pas d'amis dans le coin donc on va éviter de se faire euh, voir on va le laisser se débrouiller discret ah, il crèvera pas hein, le berserker de toute façon on va y passer mais par contre, s'il pouvait ne pas moi me. Ah, le a l'air hein, quand même de le. Ah, ah. Si on regarde leur technique au coucou d'attaque. Hein... Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ok. Moi, bon, je vais ramasser si lui veut pas. Pas pu voir leur technique d'attaque ce qui est un peu déprimant alors où es tu où es tu donc ça c'est chez vous gentil hein je vous donne des trucs si je peux euh, cuisse de bercekeur tiens euh, deux ça c'est quoi un Type de champignon plutôt visqueux, traditionnellement mangé par les créatures visqueuses. Est-ce qu'ils aiment ça, eux la viande de Alpatin Ah, ouais, d'accord, mais non, leur tuer des petites bébêtes là, c'est pas possible. Des eaux, est-ce que j'ai des eaux Non. Euh... Qu'est-ce qu'ils aiment hein Le cuir, la viande de Alpatin, mais Alpafon, pardon. J'en ai pas de ça parce que je les tue pas. Ah, si, peut-être là. Là, hop qu'on arrive quand même à devenir avec eux... Euh, pas alliés, mais neutres. Ça serait bien. Par contre, pas de blé, du cuir, ouais, des os, ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai en surplus euh, C'est carrément ennuyeux la faire là. Ça, ils aiment ou pas Donc, Ils ont pas l'air de... On va le laisser. Un type de champignon. Euh, ils parlent pas qu'ils aiment pas ça. On va leur mettre. Eux. Comment ça va se passer? Toujours un style. Ah ben non, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Ils sont toujours un style avec nous. Euh, on n'aura pas assez fait d'offrandes. Apparemment. On m'a vu? Non. Non, non, non, non. Je me casse. Si j'attaque, je, je vais me faire buter, c'est clair. Dans le village, ça craint. Hein je suis là, -dessus. je suis de la merde. Là. Oh je suis je suis C'est quoi leur là, en fait alors bon, j'ai sûrement mourir hein. C'est pour tester euh, Mais je crois qu'à mon avis, euh, Il se heal Moi pas du tout Voilà je suis mort En fait ils sont pas si costauds que ça euh, les, les, les trucs Mais euh, il faudrait que j'arrive à, à bien coordonner Mon action de me healer En même temps que je l'attaque Ça c'est un autre problème Mais je les croyais plus résistants que ça Par contre ils font mal c'est sûr mais c'est pas les plus mauvais du jeu Allez, nous, du coup on, on se retrouve où là, Alors, là on a un berserk ah. côté, bon. banane voilà t'as plus rien à me donner non Alors, par contre euh... ok que si on se reprend en coco dans la date autant être en forme <rire> bloqué là je peux passer c'était à tester euh, fallait bien mourir faut bien mourir dans un jeu c'est pas marrant si on vit tout le temps alors ici on est toujours donc au bah, style complet donc euh, berserker ils aiment ça on va leur euh, leur remettre euh, qu'est ce qu'on avait dit la viande Hop. Parce que là, ça n'avait pas sauvegardé au moment où j'avais fait les échanges ça, euh, on va le mettre. Ça, je sais pas si ils aiment. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, alors, faut pas leur mettre le blé, faut pas leur mettre le poivre, ni le gris, ni l'argile. Donc, des os, ouais, mais les os, je sais plus ce que j'en ai fait. Euh, bon, mais écoutez, déjà, on va confirmer ça. On est complètement hostile avec eux. Donc, on est allié avec les crapauds et on est allié avec les renards. Là, on est, un, on va essayer d'être neutre avec les, les crocos, par contre, on est complètement hostile avec les, les autres, hein. Il ne va pas nous simplifier la chose. Et en confirme je et Et on est hostile, toujours. Mais quelle sale bête, hein. Ils sont durs. Ils sont durs à convaincre par rapport aux autres. Ou c'est peut-être moi, je ne sais pas. On a eu moins de, de mal, je trouve, avec les renards et tout. On, a, on avait passé un moment dans leur zone aussi à, à essayer de crafter et tout pour les avoir dans notre poche. Donc là, si je vais là, je vais me faire... Mais, mais assassiner c'est le village là. la chose à pas faire oh. là c'est le roi et, et, et si je vais dans le si je vais tuer le roi ça va pas le faire hein je crois pas disons qu'il va falloir que je cours très vite ah on est dans l'eau bon là je suis en, en, en territoire complètement ennemi faut être folle pour faire ce que je fais. Ouais, on se barre, on se barre, on se barre. Ne reste pas là, ne reste pas là, ne reste pas là. <t'> Plutôt <Putain> essayer de se faire neutre. Hein euh, on a combattu une fois, on a vu ce que ça a donné. Ils nous ont lâché. Ok. Au niveau de la map, on en est où ah, On a quand même pas mal ouvert. Hein. Euh, L'air de rien avec mes bêtises là. Bon, on va finir d'ouvrir cette partie là. On aura les bois isolés où il faut qu'on trouve l'ornement. Et on aura quand même pas mal ouvert là. Il, il nous reste que cette partie donc euh, on va la faire. Hein. On va la faire, on en restera là. On n'aura pas beaucoup avancé au point de vue de l'histoire mais euh, bon. Là, on est chez qui Chez eux toujours. Oh, regardez les ils sont mauvais. Ah Waouh Ils lancent des cailloux. Peau de gâche. Peau de gâche. Je vous ai fait des dons quand même un petit peu. J'étais gentille, j'étais cool. Peut-être qu'à cause de vous, je vais perdre mes amis les renards. Qui vous aiment pas du tout. Ou autre. Mais voilà. Soyez au moins réceptifs au fait que je vous ai déjà fait des dons. Ah, non. Mes crocos s'en fout apparemment. Donc on a aussi un... un coffre à trouver. Il y a plein de choses à faire encore. C'est surtout trouver des ressources. Voilà, elles sont déjà passées. Il faut qu'on ramasse ces... Ses... Euh... Il faut vraiment qu'on ramasse ses brevets, là, mais euh, bon. Le problème étant que... Aïe euh... vraiment pas une preuve de combat hein, avec ce jeu-là. Et alors, si tu sautes tout le temps, ça va pas le faire Aïe Ok. T'es tout que des antennes, c'est une blague on va se mettre de la force parce que j'entends un bruit non non non aïe aïe d'avance hein. je ne sais pas ce qu'il jette mais en tout cas ça fait du mal il est derrière moi, il me lâche pas euh, les, les potes, les renards, il hein. y a quelqu'un s'il vous plaît Je sais qui, là. Il me suit, hein. Tu me lâches pas, hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Y a pas un pote-renard, crapaud, quelque chose par là qui pourrait m'aider Allô, les potos Non. C'est barré. Ah là, c'est injuste. La trouillard, le croco. Hein. Alors, je ne vais pas dire mes crocos. C'est un gros trouillard. Donc, on a des berserkers à gauche. Et on est où là par rapport à la map, vu que j'ai carapaté Il euh, ben, faut ouvrir dans les terres. Donc plutôt par là, alors. Gros trouillard, le croco. Hein. Là a pas. que je passe par le haut. Ah, je suis très déçue. Très, très déçue de ce croco qui, euh, qui s'est barré et euh, carapaté comme un voleur, là. Ici, est-ce qu'il des choses Ah uh -huh. Alors, du faire tendre hein. ça on en a besoin il me semble et euh, qu'est ce qui nous manque euh... en idée on doit faire des pièges donc pour ça euh, des pierres de dulle et euh, des pierres de dul des pierres de dul des pierres de dulle et toujours des pierres de dul et ça du verre poli on n'en a pas non, on peut pas en faire euh, alors, au niveau de la map, on en est où On ouvre cette partie interne et puis on en restera là. Ah, ça aura été plus un épisode, euh, je dirais, euh, exploration. Quoi qu'on aura fait... Euh, quelques quêtes, on aura vu que Sud, en fait, euh, euh, est en quadruplé. Nous avons Nord, Sud, Est, Ouest. Euh, on, on a vu la voûte, que pour pouvoir y rentrer, ben, il faut que ben, on leur ramène un brevet de chaque hein, à Sud. Non, c'est pas sud. C'est à ouest pour euh, lui prouver qu'on est capable de, de ce qu'on vaut. quoi. Donc, il faut lui ramener les brevets. Il faut qu'on cherche les orbes. Vous imaginez tout ce qu'il y a à faire On ne va jamais s'en sortir. C'est affreux. Donc, par contre, je voudrais faire le. Voilà. On va, on va se mettre. Voilà. Euh, ouais, ça. Voilà. Au moins, là, on est énergisé à fond avec des cuisses de Berserker. Donc, au moins, finir d'ouvrir la map et puis on verra dans le prochain épisode parce qu'il nous manque quand même pas mal de loot à faire. Mais c'est vrai que c'est un show il y a beaucoup d'exploration, beaucoup de choses à trouver, euh, beaucoup de craft aussi. Alors, pas du craft au fait, euh, je coupe les arbres, hein, c'est pas ça du tout. Mais il faut tourner, il faut virer avant d'arriver à, à trouver ce qu'on veut et euh, ouvrir la map, ce qui nous permet de découvrir d'autres créatures, d'autres endroits. Là on a les croqueurs, d'accord, super cool. Euh, moi je voudrais ouvrir cette partie de map. Alors si on regarde bien, donc on a les villages qui sont identifiés. Là on a les croqueurs. Ici on a les Ledger, les litters c'est les crapauds, hein d'accord. Donc on peut aussi trouver des kits de voyage qui nous permettraient quand on se met sur la map de se TP directement. Mais pour ça on n'est pas là. Donc là où on a les croqueurs, on n'est pas du tout amis avec eux, c'est les, euh, les espèces de crocodiles, hein, les croqueurs. Euh, ici, les Fexelles, c'est les renards. Donc eux, on est potes. Ici, on a les l'éditeur. Je crois qu'on est potes à l'éditeur aussi. Hein. Les Ledger, les Fexelles. Ouais. Donc toute cette partie-là, c'est les Fexelles. Ici, l'éditeur. Et je pense qu'ici en bas, qu'on n'a pas ouvert. Donc là où c'est les crocos. Et je pense qu'en bas, il y a les serres là. Ici, dans cette partie-là, mais ça fera partie du prochain épisode. On va finir d'ouvrir là, parce que je suis curieuse de savoir ce qui se passe là. Ici, on a un début, mais un début de vision sur quelque chose. Dont la map est immense. Et euh, il faudra vraiment bah, qu'on passe... Euh, je vais avoir très peu de temps moi hors live pour le faire donc euh, ce sera sûrement avec vous que je le ferai pour l'épisode prochain, c'est looter quoi chercher du bois, chercher des machins euh, mais là par contre on va finir d'ouvrir de, de, ça si vous êtes ok comme ça on pourra euh, bah, euh, au prochain coup disons euh, bah, commencer à looter ce qui nous manque à faire les pièges pour choper les, les diplômes alors euh, ce serait par là Pour finir d'ouvrir la map, hein, du moins de ce côté-là. Ou oh, c'est abrupt, là. Voir. Ouais, mais à la limite, je peux passer par en haut Ouais, j'ai l'air. J'ai l'air, hein. je dis bien j'ai l'air. Et en sautant, ouais. Oula, je suis où là Il y a aussi, comme ils ont dit, hein, des villages abandonnés de civilisations anciennes où on peut trouver des choses. Alors, ce que ça en serait un, ça Oh il a rien à y faire mais je pense que c'est un visage de vendredi. ou alors il y a quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps puisqu'il y a le feu qui est là je sais pas en tout cas il n'y a rien on n'a pas de petit point blanc qui nous dit euh, voilà tu peux prendre quelque chose d'ici il n'y a rien on a là, ici par contre on ramasse ça nous fait des clés pour pouvoir ouvrir les coffres qu'on trouve sur notre chemin parce que là on est embêté on serait pas carrément dans un village là il y a notre euh... c'est bizarre hein on sait même non faut être super observateur quoi euh, faut bien euh... Bien fouiner, fouiner, fouiner, fouiner, oulala, fouiner euh, parce que faut être super observateur en fait, du faire tendre, bien sûr qu'on prend. Donc, sachant qu'on est qu au troisième épisode de ce jeu, qui apparemment vous êtes réceptif au niveau des vues. Il a l'air de vous plaire. Euh, donc là, on est au troisième épisode. Donc en fonction de des vues qu'il y aura sur cet épisode, soit on continuera le let's play. Soit on le continuera pas parce que vous accrochez plus. Ou parce que. Voilà, c'est beaucoup. Oula, là, là c'est pas du tout nos potes non plus. C'est les. Euh, voilà, c'est les. On, on tombe chez les.. Euh... Ah, d'accord. On est chez les serres euh, là. Ah non, non, il m'a vu. Il m'a vu. C'est méchant, il m'a vu. Je m'en vais Je t'embête pas chez toi. Je vais essayer de te faire des dons, mais pour l'instant, je ne peux pas. Est-ce qu'il est toujours à mes... Non, il a l'air d'avoir abandonné. Oui, donc je vous disais, euh, bah, soit à la suite de la vue du troisième épisode, je verrai le nombre de vues que vous... qu'il y a. Parce que là, ça va faire une heure et demie. Euh, si ça vous plaît, ben, je continue le let's play. Si je vois qu'il n'y a pas trop de suivi je ferai peut-être un épisode de plus quand même pour que vous voyez toutes les races, etc. Mais après, bon, si vous suivez pas, il y a d'autres euh, nouveaux jeux, vous le savez qu'ils doivent arriver. Donc c'est pas la peine que je euh, voilà, je peux essayer de le taper, mais il fait très mal. Non, je m'en vais. Hop là, je reviens sur lui. C'est pas par là. Euh, donc je verrai si je vais me faire massacrer. Hein. C'est une obligation. Ami Non pas du tout euh, Donc je verrai en fonction ben, du prochain de, de, dès que je vous poste celui là de vos retours, euh, mettez moi si vous avez envie qu'on continue, qu'on explore la, la map qu'on continue à voir avec qui on va se faire potes, alliés, euh, qu'est-ce qui va arriver, chez qui on va faire nos futures maisons, euh, tout ça en essayant d'échapper à, à ceux avec qui on n'est pas copains Va falloir qu'on se décide avec qui on s'allie une bonne fois pour toutes. Il, il abandonne? Non, non, il arrive. Hein. Après, quand j'aurai aussi une tenue autre que des petits rondins comme ça en bois, ça va m'aider. Alors je sais que les autres, ils aimaient ça, là, les, les, les sangliers, là. Voilà. Je vais essayer de prendre ça. Voilà. Ils vont vers là-bas. Bon, ça m'embête de les tuer les petites bêtes là. Bon, je sais que les les, sang les, les, sang les espèces de Croco, comme ça. Désolé, euh... désolé, je suis sincèrement navrée. D'autant plus qu'après, oui, je vous le disais, là, on est avec une, un équipement primaire. Plus on va avancer dans le jeu, plus on va débloquer des euh, des tenues beaucoup plus euh, sophistiquées. Là, je suis en train de m'éloigner. Euh, beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus résistante. Donc euh, après on pourra les affronter beaucoup plus... Euh, finger in the Noise je dirais. Donc on va ouvrir cette partie de map et puis on en restera là. Je pense que c'est... Il faut ouvrir la map. On n'a pas le choix parce que sinon on ne va pas trouver les ressources qu'il faut. Donc là je pense qu'on revient du côté de chez nos poteaux même pas donc dans le prochain épisode on finira d'ouvrir la map on croisera les doigts pour qu'ils se fritent entre eux quoi en fait pour pouvoir aller à ce village de voûte là parce que là moi je peux rien faire dans le sens où il me manque un brevet de ramasseur et un brevet de gardien et je suis pas moi tout petit you que je suis avec l'équipement que j'ai assez costaud pour pouvoir euh, ben, attaquer certains quoi et je peux pas taper ceux qui sont mes alliés donc je suis automatiquement obligé de taper dans les gros quoi c'est là où je vous dis est ce qu'on a bien fait de faire alliance avec euh, les renards essayer peut-être de se rapprocher euh, des plus gros on va aller là bas quand même. j'aimerais bien terminer de ouais mais vous voyez c'est pas nos poteaux hein. c'est pas nos amis alors, oh, ici, on a une Il bon, va falloir qu'on se décide de savoir avec qui vraiment.. Vous hein, voyez, parce que là, il y a. On n'est pas du tout amis avec eux. Attendez. On a un pot un pote à nous, je crois là. Non, c'est deux, deux, deux vilains pas beaux. D'accord. Pour leur faire des dons ça va être assez compliqué ils sont toujours en train de pister tout ce qui se passe donc lui s'en va lui s'en va lui s'en va je vais essayer d'aller faire des dons à la boîte là histoire de se mettre en alliance what ah, je crois que c'était euh... euh vous m'attaquez pas pendant que je fais des dons on est bien d'accord hein. alors des fleurs d'Acamélia est ce que j'ai ça ouais on est vraiment très très hostile avec eux. Euh, du blé commun, ils aiment bien. Est-ce que j'ai ça Ça, ils n'aiment pas. Je pense qu'ils s'en foutent. Euh, blé commun. Euh, toc, toc, toc. Du fer tendre. Du bois de marre. Du blé commun. Alors, blé commun, blé commun, blé commun. On en a là. On va mettre ça. Faire tendre on va le garder, le bois on le garde, et les fleurs de machin il faudra en trouver euh, ça est ce qu'ils aiment j'en sais fiche je crois rien on va mettre deux ça je peux vous les donner les eaux par contre je m'en fous ça je m'en fous allez on confirme l'échange parce qu'on va passer à on est on est on est toujours hostile hein. Alors, les crocos, j'en parle même pas. Hein. Donc, on est toujours neutre. Du fait qu'on se met à donner des choses aux cerfs. Ben bah, automatiquement, notre alliance avec les renards et les crapauds, qui eux, sont peut-être pas amis avec eux, vu qu'on commence à leur donner des trucs, voyez, on commence à devenir neutre hein, avec les crapauds. Hein. On est tout juste à la nuit avec les, les renards. On, on, on, va pas, on va tomber bientôt à neutre. Mais bon, ce serait bien qu'on soit neutre avec tout le monde. De façon à, à pouvoir passer. C'est surtout ça. Euh, donc nous, on est toujours hostile avec eux. Hein. pas tordre du nez. Hein. On ne peut pas passer. Là. Euh, ici, il y a une fleur. Mais il l'a ramassée, je pense. Euh... Et au niveau de la carte, je voulais ouvrir sur la gauche. Mais non, tu ne m'as pas vu. Par là, non. Je pars pas par le, le bon chemin C'est inversé en fait Faut que je passe dans le village C'est une blague Non c'est pas une blague Je vais se planquer parce que j'ai pas envie qu'il me ah. Je m'a vu hein. Ouais il m'a vu C'est pas grave Il me lâche Pas du tout Si je le fous sur le berserker Ah ouais il saute quand même pas mal hein Oui je suis là, moi je ramasse en même temps hein. pas peur Il est toujours là hein. mais lui il fait mal hein. Lui il fait très mal hein. toujours là ils m'ont lâché. Ben, on a ouvert. On a ouvert. Alors, est-ce qu'après, là, derrière, euh, il y a des choses. Parce que là, si on regarde au niveau de la map. On a, vous voyez, la carte, elle est immense. Hein on a ouvert cette partie-là. Donc, qui donne encore sur des trucs. On n'a pas ouvert ici en bas. Donc, prochain coup, il faudra qu'on ouvre ici en bas. Il faudra vraiment qu'on arrive à trouver les ingrédients pour faire les pièges. Pour avoir ces fameux, euh, ces fameux brevets. Euh, ou croiser les doigts qui se tenteux et qu'on n'ait plus qu'à ramasser comme ça s'est passé jusque là donc faudra qu'on trouve ces brevets au prochain épisode qu'on essaye de trouver l'ornement aussi qui est caché dans les bois l'autre quête essayer de trouver des orbes pour qu'ils nous agrandissent l'inventaire et essayer d'être neutre avec tout le monde de façon à, à pouvoir passer partout sans être pour autant attaqué et surtout, il ben, va falloir qu'on arrive à franchir la route, hein. Parce que tant qu'on l'aura pas franchi, ça passera pas. Donc il y a énormément de choses. Vous me direz en retour ce que vous en, vous en pensez. On n'aura pas fait beaucoup de choses en celui-ci. Mais on aura quand même pas mal ouvert la map. Et ça va pas mal nous aider pour le prochain épisode. Donc en fonction de vos retours, euh, je verrai si je fais une suite, euh, un épisode suivant. Je pense que oui, j'en ferai un, ça c'est sûr. Mais euh, en fonction de, de, des retours de vues que j'aurai, de vos commentaires, etc. Euh, si je vois que les vues sont en baisse par rapport au premier et deuxième épisode qui vous avait beaucoup plu. Ben à ce moment là on l'arrêtera, on partira sur un nouveau let's play. Mais ce serait dommage parce que c'est vraiment un jeu super. Et il euh, y a tellement de choses à faire. Les, le, le, le, le paysage évolue, le personnage évolue. On n'a pas encore trouvé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'exploration, c'est vrai. Mais je ne peux pas faire des montages hein, au niveau de ce jeu. Pourquoi Parce qu'il ben, suffit que euh, j'aille explorer, je me fais attaquer, machin, puis euh, voilà, je vous le verrai pas. Donc, c'est dur de faire un montage par rapport à, à, à ce jeu-là. Donc, euh, on fera un autre épisode et suite au vues qu'il y aura de celui-là, euh, ben, soit on arrêtera euh, euh, le let's play complet. Moi, je le continuerai sur Twitch pour moi toute seule, enfin hein, pour moi et ceux de Twitch, ou si vous venez sur Twitch, quand j'aurai envie d'y jouer... Mais euh, franchement, moi, il me plaît énormément parce qu'il est, est tranquille. Tout à la fois, il y a des énigmes. Ça fait travailler le cerveau. Et puis, voilà quoi. Donc, ça serait dommage de passer à côté. Mais là, je vous laisse décider. En tout cas, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures de You dans le jeu PIN. Voilà, gros bisous. Bye, bye.